Alors, euh, bah, comment dire, c'est l'heure, il est 17h, et euh, personne n'est venu sur le Discord à part moi, alors je me sens un peu comme dans les fêtes d'anniversaire, mes fêtes d'anniversaire où personne venait. Parce que je, enfin, je trouve que je passe un moment très douloureux. Hello. Oh. <rire> Il y aura au moins moi. <rire> un guest spécial. Yes. Générique guet spécial. On n'a plus le bon oui. musique Alors fais-le à la bouche le, le générique. Bah, fallait, fallait mettre le générique, mais il n'y a plus le bot qui fait la musique. Oh mince! Lui aussi il s'est barré! Oui, même lui il n'est pas <rire> venu. C'est côté communiste, qu'est-ce que tu te dises? Mais, genre, <rire> il est down depuis une semaine et je me suis dit, bon, c'est bon, il sera réparé, je l'inviterai, et puis voilà, mais non. Du coup, il bah, n'y a plus de bot musique du tout. <rire> et de toutes les personnes, j'aurais tous envoyé un message, et entre l'autre qui dit qu'il y a une coupure de courant, ceux qui répondent pas, tout ça, il n'y a personne qui est venu. Et c'est vraiment, oh vraiment Dieu très Oh là là Ouais Est-ce que t'as lu les règles du serveur maintenant qu'elles sont corrigées ou avant qu'elles soient corrigées ou un jour Euh... Oui <rire> Bah, normalement, dans l'ouverture. Euh, oui, a... le non. village est sacré, la base d'une personne ne doit pas non, dépasser là, tu es en de... chunk. Tu es en train de le lire, tu n'es pas en train de les réciter après les avoir appris par cœur, arrête de mentir. Mais bien sûr que si Oh, les mobs de triche sont prohibés Oh, c'est bizarre <rire> En vrai, je voulais pendant l'ouverture qu'on lise les règles, tout ça, mais du coup, personne n'est venu, alors voilà. Oh. Ah, ça y est, ça y est, ça y est Ouf, Inch'Allah, le serveur MC. Voilà, bah je suis connecté et j'ai pas vu le message mais j'ai vu dans la console donc tout va bien. Alors je vais aller leur crafter des portes aux maisons il y a pas de portes, comme ça avec un peu de chance ça va faire spawn des, des petits golems. Pour mmh, nous, bien Pour nous protéger et en même temps ça protégera les villageois. C'est vrai que le plus important dans Minecraft c'est quand même faire des portes, pas de survivre. <rire> et protéger les villageois surtout <rire> Voilà, le village il est sacré, hein, attention. Oh. On y touche pas! <rire> <rire> j'ai fait 13 portes, je sais pas si ça va suffire. Bon, si on allait à la mine, parce que c'est pas tout ça de protéger le village, mais. Alors, j'ai rien pour. Euh... Ah, il faut que je fasse un truc de craft. Mais c'est bon, il y en a dans le village. Allez, est parti. <rire> ah, d'accord! Pendant que moi, je suis toujours là avec ma pioche en bois. ah oh, bah attends, elle est là le début de la grotte. Mais, mais oui! Bah, allons-y! Oh, bonjour l'araignée, j'ai fini ma session minage. Ça va, ils peuvent pas passer, ils sont coincés. Ouais, on va pouvoir les tuer. Ah bon? Oui, oh. là, là regarde, ils sont dans le trou. Oh, peuvent oh, bon pas passer. Dans le trou. Vite, vite, vite, vite, vite, vite. On va en bas retraite, on va retraite. <rire> ah, voilà, direct, hein. avec tout mon lag là. J'ai bien aimé cette session minage. Pour prendre des forces là. Je trouve que ça s'est assez bien passé. Hein, ah, je. Euh... Euh fais gaffe il fais... se Bah tiens attends je te passe la pioche Bah après tu sais j'ai ma pioche en. Oh bah ils sont là C'est le moment de les frapper Bon sinon ce, Une qu de loin. ce que je fais c'est que j'ouvre, je pars en courant et j'essaie de nous faire <rire> un abri à l'intérieur ok Oh là là là là là. Oh là là Oh non ça respawn entre temps c'était une très mauvaise idée. YOLO aussi, tant pis. Euh, je sais pas où t'es parti, tant pis. Je suis parti dans la petite grotte sur le côté. Oh mince. Je suis pas parti dans la bonne direction. <rire> à la dernière seconde. Alors attends, hop là. Sinon, je sais, j'ai des os. Je remonte à la surface, je prends un chien et je redescends. Tiens, attends. Il tue tous les squelettes. Tiens, des bananes. Et avec les squelettes. Et ouais, voilà. Déjà, ça nous fait les squelettes en moins. Je vais essayer de faire la mission. Attends, iinch. attends, attends, j'ai encore en du pain si tu veux. Mais il faut que je fasse une table de craft. Hop Bah écoute, je pars sur la mission Yinch. Je vais essayer de revenir en vie. Comme tu le sens Oh merde Oh merde Très mauvaise idée que j'ai eue. de oh, vite <rire> Oh, pas par là. C'est bon, je gère. T'es sûr Ouais, il me faut un chien. S'il te plaît. C'est bon, j'ai un chien. T'as combien J'ai plus de vie du attends, Tiens, attends, attends, attends, attends. Un, deux, vite. Elle est trois. C'est bon, il y a le chien qui gère, regarde. Vas-y, Fluffy, bouffe-les Ah mais attends, Fluffy, il est méchant, là. Mais il est méchant contre les chiens, t'inquiète pas. J'espère. Bah après, si tu le tapes, par contre, il va te ravager, mais... Je oui juste ça, il va plus être mon copain du tout J'entends plus, je sais pas s'il est mort ou ce qui lui est arrivé, j'ai peur. Non, non, je l'ai entendu à moyer là Oh, il a ramené sa famille Alors, je vais t'apprendre un grand life hack si tu le connais pas. Oula Un bloc de charbon, ça peut cuire un item de plus que 9 charbons. Ah bon Voilà. Donc, si tu veux faire des économies... C'est la technique. Parce qu'il a vu des squelettes. Oh mon dieu, une armée de chiens. Ah, je te protège pas, désolé. Hein. Oh, cours. Adopte un chien si tu peux, comme t'as deux... Normalement, t'as des os. Oh non, non, non, non, non. T'as pas le chien, surtout, t'as pas le chien. Bon. Oh. Et... Merde. Oh, par contre, creeper, creeper, creeper, creeper. Ouais bon bah je vais partir en courant parce que là j'ai plus j'ai plus de vie, le chien non plus Zombie Oh, désolé Et merde <rire> Je l'ai entendu, je me suis dit ah mince <rire> Hop, je vais te laisser quelque chose à l'entrée de la maison mmh. ah, ah. Viens peur, tu crois que tu me fais peur Eh ben, t'aurais peut-être dû avoir peur. Non, même pas, il m'a... Il a juste pété. Mais bon, vu que j'ai pas beaucoup de, de vie... Oh bon, il a perdu la grosse, celui-là, là-bas, mais c'est pas grave. Ah bien C'est cool. Je jouais hein que t'as mis nos deux lits, mis nos deux lits à côté de l'autre bah, vu tout le bazar qu'il y a dehors j'ai peur de dormir tout seul. <rire> j'ai plein de bordel sur moi, genre le saut de lave. Ah oui, non, ça va être un peu compliqué. Euh... Sinon je sais, je vais aller adopter une mule, comme ça je vais la ramener avec la selle. <rire> Et comme ça, déjà, ça nous fera un slot de plus. Ça c'est bien <rire> hmm, Où est-ce que je vais le mettre pour pas qu'on le perde Ah non, c'est un bloc de gravier. Et oui, c'est un bloc de gravier qu'il a pris dans la mine. Oh. <rire> viens de le voir, le trou. <rire> c'est con, un hein, underman. <rire> je sais toujours pas qu'est-ce que je vais faire de l'âme. Ah. Je vais essayer de le mettre dans la maison, là-bas. Oui, mais dans la deuxième maison, de toute façon. Ça a mal tourné. Bravo Il y a des cochons, il y a des moutons, il y a tout ce qu'on veut. Et il y a une belle forge mais Regarde surtout les patates. Ouais, je vais faire mon... Et comme tu as fait l'unboxing... Oh de non, la regarde forge... eh, Sérieusement, il y a encore un comment une grotte mais il y en a plein comme t'as fait l'unboxing de la première grotte <rire> je vais faire le euh, de, la première de la première forge je vais faire la deuxième forge ah ouais y'a des patates ah y'a un biome désert juste après hé <rire> ah bah y'a 5 fer et euh, plein de sapines. y y'a aussi un temple pas loin c'est ce que je voulais te dire tu l'as vu non non il doit y en avoir un c'est ce que j'ai dit ah non mais je sais Après... qu'il est juste à côté. là il y a vraiment tout juste à côté sur cette cible. Espérance de vie des chiens Non mais je te l'ai dit hein, les chiens en minage mais euh... Ça me semble pourtant une bonne idée Le bébé chien qui court vers la lave Le Non Le chien qui en a marre de vivre Oh non Il un squelette <rire> qui va pousser dans la lave Oh, oh non, merde. je suis mort, je suis mort, je suis mort Oh non Alors, normalement euh, l'épisode il devait continuer, mais genre ça fait depuis euh, 3 heures que je suis sur le montage, alors que ça ne vaut clairement pas la peine, il n'y a pas 3 heures de travail là, mais euh, j'ai des petits problèmes, avec mon enregistrement qui a crash notamment, qui s'est corrompu, tout ça. Alors on va dire que c'est la fin de l'épisode 1, et euh, bah à la semaine prochaine.